Comment augmenter les capacités du cerveau Il existe bien des moyens d'augmenter les capacités de votre cerveau, que ce soit dans le cadre de vos études ou pour vous éviter une maladie neurologique. Méthode 1. Augmenter ponctuellement les capacités de son cerveau. 1. Réfléchissez. La réflexion peut donner à votre cerveau l'élan dont il a besoin pour bien fonctionner. Il s'agit d'un excellent exercice d'échauffement avant de passer à votre tâche principale, comme d'écrire un rapport ou d'étudier dans le cadre d'un examen. Dans bien des cas, cela peut aussi stimuler votre créativité. 1. Réfléchissez à ce que vous voulez mettre en valeur dans votre rapport avant d'entrer dans les détails du sujet et de votre exposé. Vous n'avez même pas besoin de vous servir de quoi que ce soit pour concevoir et rédiger votre texte. Le simple fait d'y réfléchir vous aidera à stimuler votre cerveau. 2. Respirez profondément. Une respiration profonde permet d'augmenter la quantité d'oxygène dans le sang, ce qui aide en retour votre cerveau à mieux fonctionner. Le fait de respirer à fond pendant 10 à 15 minutes chaque jour peut vous aider sur le long terme, mais cela vous permettra aussi de garder une bonne oxygénation et une circulation sanguine fluide tout en limitant votre anxiété, surtout quand vous le faites avant et pendant une tâche ardue qui monopolise les fonctions de votre cerveau. Assurez-vous de respirer du fond de vos poumons. Songez-y comme à un ballon qui se gonfle d'abord au niveau de l'estomac, puis dans la poitrine et dans le cou. Quand vous expirez, cela ira en sens inverse, d'abord le cou, puis la poitrine et le ventre. 3. Buvez du thé vert. Les autorités de santé ont constaté que le fait de boire au moins 5 tasses de thé vert par jour peut faire diminuer de 20% la possibilité de problèmes psychologiques. 2. Cette boisson est aussi un bon stimulant au même titre que la caféine pour assurer le bon fonctionnement du cerveau tout le long de la journée. 4. Faites une pause. Un bon moyen de garder votre cerveau en forme est de faire une pause. Cela peut consister à surfer sur internet pendant un quart d'heure ou de passer à autre chose pendant quelques instants pour modifier le rythme de votre cerveau. Il est aussi recommandé de ne pas passer plus d'une heure à une tâche donnée et d'alterner pendant un certain temps avec une autre activité. Mettez de côté ce que vous n'avez pas pu terminer en une heure et remettez-vous à la tâche un peu plus tard. 5. Rayer On dit souvent que le rire est le meilleur des médicaments, mais il stimule aussi certaines zones du cerveau, ce qui permet de penser plus large et de façon plus libre. Le rire est aussi un anti-stress naturel, les tensions limitent et bloquent les capacités du cerveau. 3. N'oubliez pas de rire, surtout avant un examen important ou une réunion professionnelle. Mettez un fond d'écran amusant sur votre ordinateur ou gardez en réserve une bonne blague pendant que vous étudiez. Revenez-y de temps à autre pour provoquer un rire. Méthode 2. Stimuler son cerveau à long terme. 1. Consommer des aliments qui stimulent le cerveau. Il existe des tas d'aliments pour vous aider à stimuler votre cerveau. D'un autre côté, il y a évidemment aussi des aliments qui provoquent l'effet inverse comme les aliments riches en sucre et en glucides raffinés, la malbouffe et les sodas, des aliments qui émoussent les capacités du cerveau, vous embrument l'esprit et vous rendent léthargique. Essayez les aliments riches en acides gras oméga-3 comme les noix et le saumon. N'abusez pas de ce dernier en raison d'un taux de mercure élevé des graines de lin moulu. Des courges et des haricots noirs, des épinards, du brocoli, des graines de citrouille et des pousses de soja. Ces acides gras améliorent la circulation sanguine et stimulent la fonction des neurotransmetteurs, lesquels aident votre cerveau à bien fonctionner. Les aliments riches en magnésium comme les lentilles et les pois chiches ont aussi leur importance, car ils favorisent la transmission des messages dans votre cerveau. Des scientifiques ont trouvé un lien entre une alimentation enrichie en myrtille et une plus grande facilité d'apprentissage et de mémorisation. La colline qui se trouve dans des légumes comme le brocoli et le chou-fleur a la capacité de favoriser le renouvellement des cellules du cerveau tout en stimulant l'intelligence des adultes plus âgés. Les hydrates de carbone complexe donnent à votre cerveau et à votre corps de l'énergie sur un plus long laps de temps. Essayez de manger des aliments complets comme le pain et le riz complet, les flocons d'avoine, les céréales riches en fibres, les lentilles et les haricots blancs. 2. Dormez suffisamment. Votre cerveau peine à suivre si vous ne dormez pas assez. Des capacités comme la créativité, la pensée, la réflexion, la résolution de problèmes et la mémoire sont toutes en relation avec un sommeil de qualité. Le sommeil est surtout important pour les fonctions de la mémoire. Vous devriez donc avoir un sommeil suffisamment profond pour garder une bonne mémoire. Éteignez tout appareil électronique au moins une demi-heure avant d'aller au lit. Cela implique d'éteindre le téléphone, l'ordinateur, le téléviseur et ainsi de suite. Sans quoi votre cerveau sera trop stimulé pour vous permettre de vous endormir et vous aurez plus de mal à trouver le sommeil et à passer par toutes ces étapes préparatrices nécessaires. Les adultes devraient avoir au moins 8 heures de sommeil. 3. Ayez une activité physique suffisante. Une activité physique peut augmenter l'apport d'oxygène dans le cerveau, ce qui l'aide à mieux fonctionner. Elle libère aussi des substances, qui améliorent votre humeur générale et protègent les cellules de votre cerveau. Des scientifiques ont découvert qu'une activité physique peut en fait augmenter le nombre de neurones dans le cerveau. 4. La danse et les arts martiaux sont particulièrement indiqués pour stimuler vos fonctions cérébrales, car ils interviennent sur des fonctions variées du cerveau comme le sens de l'organisation, la coordination, la programmation et l'évaluation. Vous devez faire bouger votre corps au rythme de la musique. 4. Apprenez à méditer. Une méditation surtout assez profonde peut encourager votre cerveau à mieux fonctionner et à ne pas emprunter certaines connexions neurologiques négatives. La méditation réduit à la fois les tensions, ce qui permet un meilleur fonctionnement du cerveau et les capacités de mémorisation. 5. Trouvez un endroit calme où vous pouvez rester tranquille, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Concentrez-vous sur votre respiration. Dites inspirer, expirer mentalement ou à haute voix pendant que vous respirez. Chaque fois que votre esprit bat la campagne, obligez-le doucement à se concentrer à nouveau sur votre respiration. Quand vous parvenez à mieux méditer, observez ce qui se passe autour de vous, sentez la chaleur du soleil sur votre visage, remarquez le chant des oiseaux et les bruits de la circulation routière dehors, captez les odeurs qui vous environnent. Vous pouvez aussi réfléchir à ce que vous faites quand vous prenez une douche, par exemple, pour vous concentrer sur l'effet de l'eau sur votre peau, l'odeur de votre savon ou autre. Cela vous aide à garder un esprit attentif et vous permet de renforcer votre état de conscience du moment. 5. N'oubliez pas de boire suffisamment pour vous hydrater. Il est très important de donner suffisamment d'eau à votre organisme, étant donné que votre cerveau est constitué à 80% d'eau. Il ne fonctionnera pas aussi bien s'il est déshydraté. Assurez-vous donc de boire au moins un litre et demi d'eau par jour. Vous pouvez aussi boire des jus de fruits ou de légumes. Les polyphénols contenus dans les fruits et légumes sont des antioxydants naturels qui protègent votre cerveau quand il fonctionne à un rendement élevé. 6. Diminuer vos tensions. Un stress chronique peut détruire des cellules du cerveau et abîmer l'hippocampe, qui est la partie du cerveau qui permet de garder des souvenirs et de former de nouvelles idées. Il est extrêmement important d'apprendre à gérer efficacement le stress, étant donné que vous ne pouvez pas le supprimer complètement de votre vie. Là encore, la méditation est la clé qui vous permet de gérer les tensions et d'aider votre cerveau, même si vous vous contentez de n'y consacrer que 5 à 10 minutes par jour. Une respiration profonde peut aussi vous aider, car cela va court-circuiter immédiatement les tensions et soulager votre anxiété. C'est apprenez quelque chose de nouveau. Cela offre un bon entraînement à votre cerveau, au même titre qu'un exercice physique pour augmenter votre force et votre endurance. Votre cerveau ne se développera pas si vous vous contentez de toujours faire les mêmes choses que vous connaissez déjà par cœur. L'apprentissage d'une langue étrangère stimule plusieurs parties de votre cerveau et fabrique de nouvelles connexions neuronales. Cela demande un certain effort et vous permet d'étendre vos connaissances. Vous pouvez aussi suivre des cours de cuisine, de tricot, apprendre à jouer d'un instrument de musique ou l'art de jongler. Votre cerveau sera heureux et fonctionnera mieux aussi longtemps que vous prendrez du plaisir à ce que vous faites et que vous apprendrez de nouvelles choses. Le plaisir d'apprendre est une partie importante de tout apprentissage, cela garde votre cerveau en bonne santé et cela stimule ses capacités. Vous serez plus susceptible d'apprendre davantage si vous aimez ce que vous faites. Conseil N'arrêtez pas de poser des questions. Cela vous permet d'élargir votre esprit et d'apprendre de nouvelles choses. Faites des mots croisés, du calcul mental, et résolvez des énigmes. Faire travailler votre cerveau ne peut que l'aider à mieux fonctionner. Avertissement. N'oubliez pas de détendre votre cerveau tout comme vous le faites pour votre corps. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.